Et on est parti Bonjour à toutes et à tous sur Youtube et Twitch puisque il y a les deux. Et oui On va se regarder la petite semaine d'intro et c'est parti pour le Let's Play et le Live sur Medi. Je de la démo, hein, donc Alors, petite anecdote, je le trouve plus joli que lors de la démo, le jeu. Au niveau des détails, il est un peu plus détaillé. Du coup, il y a un petit travail de façon là. va nous faire le la roche. Oh là là Oh là là, il est dangereux, c'est le grand méchant. Je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne connaissent pas. J'ai toujours trouvé ouais. que dans les villageois, ouais. c'est ils sont malaisants, je peux pas penser d'arriver au un tic tac prenez une gomme mille Ah, ça fait plaisir enfin depuis le temps que j'attendais ce jeu je suis tellement happy l'araignée mmh, aux arachnophobes la petite scène d'intro on peut la skipper pour arriver direct au menu. j'aime tellement cette ambiance horreur c'est une ambiance, ça fait pas peur, le jeu ne fait pas peur en soi mais. Il ne fait pas peur du tout. Peut-être pour un enfant la rigueur, l'esprit fragile. Genre moi petit. <rire> Allez, on est parti, alors on va baisser un petit peu pour que ce soit un peu plus audible pour vous. La vibration on va laisser, luminosité, tout ça. Oui on va laisser les sous-titres, langue du système, c'est parfait. Et on est parti. Ah là là, avec ce petit rire. Moi, j'entends ça en pleine nuit, j'avoue, je me suis dessus. hein, Je suis. Les morts reviennent à la vie. Dans ces cas-là, nous qui sommes sœur Daniel Fortesque, nous revenons à la vie, puisque nous étions morts. En fait on joue un mort vivant, c'est ça qui est drôle en plus. Ah, on revoit son passé. Il était commandant de la garde pour affronter le sorcier. Zarok. Une anecdote gamme, je j'ai toujours pensais que c'était une femme. Parce que pour moi un sorcier n'existait pas, c'est une sorcière. Et ce connard, c'est le seul qui s'est pris une flèche au début de la bataille. Dans vie. Du coup, il moisissait dans une vieille crypte plutôt que de monter au sanctuaire des héros. Et donc maintenant, on a l'occasion de prouver notre valeur. Ah, j'aime trop ce personnage Le à ah, design et... Ah... Et donc, je joue au remake, du remake, du remake. J'avais déjà fait aussi le jeu sur PSP et PSA. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Oui. Voyez. Le héros de Galomère, tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Mm. Nous savons que vous, qu vous sauver. vraiment passer. <rire> <rire> Ils ont laissé le. <rire> le destin lui a donné une seconde chance. Celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Je me sens que c'était les mêmes voix avant. Ils vont peut-être garder les pistes audio. Et là, on est parti. Alors, contrairement à la démo, j'espère qu'il y aura quand même plus de trucs. Oh là oh là là J'ai les soucis avec la caméra. Dans les endroits creux. Du coup, on a accès à des salles plus grandes que celles pendant la démo. Parfait. Allez on va ouvrir le livre. Tu te sens fin prêt à quitter la crypte? Ouais, euh, pas tout de suite. Laisse-moi un petit peu le temps de m'habituer là, Jaco. Merci tous les trésors. Les trésors que tu. Oui, ben c'est ce que je disais, les trésors. Alors, on arrache le bras. Et on peut... Ah bah d'accord. Les coffres maintenant faut triangle pour les ouvrir. Bon. Je, je, vais garder, je vais économiser les dax, je vais taper avec mon bras, c'est bien le bras. Ah bah encore mieux, un bouclier et une épée. Bah, c'est parfait ça. Alors par contre il n'y a plus de dash du coup au cours de tes pérégrinations à travers oui bah ça l'inventaire d'accord mais même dans les options il n'y a pas un truc euh... configurer les touches pour voir s'ils ont mis le dash non bloquer pas de côté changer de cible marcher se déplacer donc non ah on peut marcher ah oui bon ok bon genre j'ai pied Non, il n'y a plus le dash. Ok. Bon, du coup, euh, le tuto terminé. Ouhou, quelle difficulté <rire> <coughs> Eh bien, allons-y. Allons explorer les grandes contrées de Galonais. ou Galomère, je ne sais plus comment on dit. À la recherche du périple. Les péripéties et autres. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours ce système de map monde. Alors, on va faire le cimetière, parce que c'est le premier niveau auquel on a accès. On va un petit peu tous les déglingoler. On va essayer quand même de faire des 100% en fait partout. On va vraiment faire le gros bâtard, le gros rocheur. Je suis en train de me poser la question est-ce qu'il y a des trophées Mais en fait, oui, il y a forcément des trophées. Bon le platine attendra bien évidemment mais... Euh, je l'ai tué comment Parce que je crois qu'en fait je me suis juste protégé, c'est bouffé mon bouclier. Oui bon le livre en fait hein, s'en fout un petit peu. Et donc oui graphiquement il est plus beau par contre je suis pas sûr que... Ouais, ils l'ont... Alors, je sais pas si y a mode de difficulté, mais je trouve qu'il y a moins de zombies que... Les zombies sont moins agressifs que dans la démo. Du coup, est-ce qu'ils ont pas baissé la difficulté Good question. Une petite main qui se bat, ça me fait toujours triper ce truc-là. Ouais, les lumières sont belles. Bon, le jeu est joli, on va pas supposer. De toute façon, on l'a acheté pour y jouer, pas pour le critiquer. Alors, jouons. Allez hop, la rune de terre! Donc, on a la rune qui permet d'ouvrir le portillon. Allez hop, à la Zelda. J'ai ah ouais, laissé la fontaine parce que je pense que je vais en plus avoir besoin après avoir affronté cette petite horde de zombies à la con. va dire ce qu'il est, hein. c'est des zombies, hein. on ne leur demande pas d'être intelligents. Hein. Ouais, on a masse gold. <rire> euh, mon épée. Ah d'accord, ok. Euh, ok, d'accord, j'ai compris. Mais what de... The... Et en deuxième arme. Mais non Voilà, comme ça c'est parfait. Ok, bon, le système d'équipement n'est pas très très fun, mais on va faire avec. Oh putain! Bon, votre Zelda! Ah, les hautes herbes! Par contre, la caméra n'est pas active, elle est passive, donc c'est vraiment à nous à chaque fois de la recentrer. Oula, un gros zombie! Couché, Martin. Ah. Non mais oh, il Tâche de ne pas l'oublier. Ah oui le regard de là. Dire qu'à l'époque Midiville je l'ai connu grâce à, à des démos qu'on avait dans les magazines. Et what? Ok, je sais pas, il y a un problème de caméra. Je vous jure, c'était pas moi qui disait qu'il avançait bizarrement. <rire> Mais euh, donc j'avais découvert Medivine dans une démo euh, PS à Enfer dans les magazines et j'avais eu un coup de cœur pour ce jeu fabuleux. Et depuis en fait, euh, je m'en lasse pas. Ah, Est-ce qu'on peut toujours ruger par là Mais oui qu'on peut. Mais oui, Jackie. Que demande le peuple Hop, du coup, le regard de l'ange. Tiens, regarde là-bas si j'y suis. Et il y était. J'ai la bonne porte comme un teubé Et eh non, j'ai pas ouvert la bonne porte comme un teubé Ouais, regarde là-bas. Ça, c'est pour accéder au village, si je m'abuse, non Ouais, faut que je batte... Ok, pour y accéder, faut que je batte d'abord le monstre qui est dans l'église. Laisse-moi voir ce qu'il y a là-bas. Ok, il y a des tombes, ça sent le zombie qui va apparaître. Et voilà. Ah que je ne pas si je faiblisse. Allez, ceux qui ont la référence, écrivez dans les commentaires. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Euh, ok. Nice, du coup on va récupérer le calice parce qu'on a atteint en haut à droite le 100%. C'est-à-dire en fait, en fonction des monstres qu'on tue, on remplit un calice. La poupée du calice. Et en fait, avec le... Le... le calice, quand on le ramasse à la fin du niveau... On peut.. Euh... On peut comment dire On peut obtenir des armes spécifiques, des armes secrètes et autres. C'est grave cool. Moi j'aime bien aimé ce système de. Va buter des ennemis, tu seras récompensé. Sans argent ni rien en mode vas-y bute-en un certain nombre et, et c'est tout. Voilà Alors déjà c'est que très pas si je faiblis. Oui. Ouais, donc je pense que tu as la, la référence. Tu es préféré es MTC Et c'est Jean Reno dans les visiteurs. Ouais. Bon, est-ce qu'on achète des réserves de dagues Ouh, Moi, ce sera fait. De toute façon, je joue pas beaucoup aux, aux dagues. au moins j'en aurai. Là-bas, bon, on a ramassé, on a le 100 nice. Yeah. Oh, oh, oh. En plus on a un petit bouclier de merde quoi. Pour l'instant je préfère faire prendre dans la tronche. Oh on peut péter les tombes On peut péter le cercle aussi. Non. C'est déjà cool la petite nouveauté. Oh blam. Ok. Euh... Leave me alone Ah donc le bouclier peut faire des dégâts. Ah non, ok j'ai cru mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tué avec le bouclier, je dois arriver. Bon, de toute façon on l'a réparé. <rire> Ce coup d'épée en tombant non volontaire, c'est comme si j'avais tué l'ennemi sans le vouloir. Attends, qu'est-ce qu'il dit N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde. Évite le grand arbre, j'ai bien cru que les squelettes souffrent. Bah oui. Évidemment, les squelettes ne savent pas nager. Alors, on a toujours le même système de l'époque on ne peut pas bouger la caméra. Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Et oui, il y a Zarok. Alors allons-y, s'il est derrière ses portes. Dès le début du jeu, allons poutrer le boss final, bien sûr. Et oui, c'est vrai, on a eu 100% du calice, du coup, on va au hall des héros chercher notre arme légendaire. Mmh. Mmh. Cool. Bienvenue. Là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à mains nues. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Oh okay, que oui, je vais les persuader. Allez où l'arme pour moi, s'il vous plaît Ah, c'est là. Alors lui, qu'est-ce qu'il me veut... donner Ah, je pas avoir l'arbalète dès le début. J'y crois pas, perso, mais on sait jamais. J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc, la détente est ultra rapide, et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Calomère, après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok lors de Cardoc. Un coup de net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Ah, la oh, au revoir, capitaine. Ok, du coup il se donne son arc. C'est une arbalète, mais il a dit arc, mais c'est pas grave. Au moins on en a l'arbalète. Ah, parfait. Ça c'est nice. Parce que pour le premier boss, ça va bien aider. Et du coup, après ce sera à nous peut-être d'être ici au hall des héros si on finit le jeu à 100%. Ce qui est un petit peu l'objectif. Hein. Je ne vous le cache pas. Et on peut pas encore accéder aux étages du dessus, même si récupérer des armes de ouf. Hein. Mais c'est pas grave. Nous devons récupérer ce que nous voulions récupérer, l'arc, ce qui va être très utile pour le premier boss d'ailleurs. Du coup, oui, on quitte le hall des héros. Ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'ils fassent... Malgré bah, à la rigueur, si le fonctionne, peut-être qu'ils feront une suite. Mais avec un petit système RPG où les armes, on peut les améliorer tout ça. C'est ce petit truc qui manque en fait pour que le jeu soit génial. Il y a un open world aussi, oh là là.